Fatima, tu mens, ma belle, on voit que tu n'es pas là toi-même, si tu sais faire un petit coucou sans te plaisir. <rire> Fatima, tu mens, ma belle, on voit que tu n'es pas là toi-même, si tu sais faire un petit coucou sans te plaisir. J'espère que tous, les, tous vous vous êtes retrouvés en haut dans la lumière. Dites-moi un simple oui, ce serait gentil. Merci. Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. This is no button, I first say it over there. This is I first say I